Je vais vous présenter, moi, la partie du projet parasol qui est plus axée sur, sur l'animal et, entre autres, sur les, ah. sur les ovins. Mmh. Euh, les questions que nous sommes posées euh, dans, dans ce projet, euh, c'était un peu, quelles sont les... Relation coût-bénéfice de la présence d'arbres sur les, sur les animaux. Donc Côté bénéfice, on va dire des choses relativement triviales. Euh, l'arbre vu comme un abri contre le, contre le soleil, contre la, la pluie. Euh, l'arbre qui crée une sorte de microclimat. Euh, pourquoi pas l'arbre en tant que protecteur, un cache vis-à-vis -vis des prédateurs, ou à l'inverse justement, de faciliter la prédation euh, au niveau de la, la nourriture, au niveau, là c'est un petit peu moins animal, mais au niveau prairie, est-ce que la présence d'arbres euh, permet de, de maintenir une certaine biodiversité euh, pour les animaux Est-ce que les arbres sont aussi des sortes d'enrichissement euh, avec les, les arbres sur lesquels ils peuvent se, se gratter euh, Et puis au niveau, euh, on va dire du, du troupeau dans son ensemble, est-ce que la présence d'arbres, euh, en fait euh, Réunit les animaux ou au contraire créer des éclatements euh, au, au sein du troupeau. Puis les contraintes de la présence d'arbres euh, peuvent être bah, qu'en fait, sous les arbres, il y a peut-être plus d'insectes, ce qui n'est pas forcément bénéfique pour les animaux. Euh, au niveau alimentation, qui est une compétition entre l'arbre et la, la prairie. Euh, et puis aussi des questions par rapport aux, aux, aux parasites. Euh, pour répondre à ces questions, nous, donc moi je suis de l'INRA de, de T en Auvergne. Euh, nous disposons d'un dispositif expérimental qui est le suivant, à, chaque, à savoir que nous avons trois, trois parcelles d'environ euh, 8000 m2. Et ces trois parcelles, en fait, euh, il y a celle d'ici qui est une parcelle avec un seul arbre. Euh, une parcelle après euh, de la même donc, euh, superficie, mais avec 60 arbres par hectare, et puis celle d'en haut, euh, qui compte 150 arbres par, euh, par hectare. Et puis en parallèle de ce... Non, j'ai oublié quelque chose par rapport au dispositif. Donc dans ce dispositif, sur chaque parcelle, en fait, nous avons un, un troupeau de 10, 10 brebis de race romane, euh, qui dans un premier temps étaient avec, leur, euh, avec leurs agneaux. Donc, en parallèle de, de ces observations faites sur ce dispositif expérimental, euh, il y a eu aussi des observations sur d'autres exploitations privées. Et je ne parlerai ici que des, des exploitations du, du nord de la France, où, dans ce cas, euh, nous avions, en fait, il n'y avait pas 10 brebis, mais il y avait 15, 15 brebis par, par euh, parcelle. Alors, ce que nous faisons, en fait, comme, comme mesure. Ce euh, sont en fait des mesures de, de comportement, Donc on fait des, ce qu'on appelle des bilans d'activité, je détaillerai un petit peu plus tout à l'heure euh, en quoi ça consiste. Euh, il y a des mesures de zootechnique sur poids, la note d'état corporel, euh, réponse des, des animaux à la chaleur, c'est-à-dire qu'en fait on mesure la fréquence respiratoire des animaux, euh, des mesures de réactivité aux insectes, où là en fait on, on observe des mouvements de tête, de pied, de queue, des sortes de frissons. Qui, sont, en fait, qui traduisent en fait, des, enfin, des mouvements qui sont censés euh, enlever les, les insectes. Euh, nous avons également fait des mesures de coproscopie donc, pour voir euh, en fait, l'infestation parasitaire. Donc là, en fait on prélève des fessesses et on compte les, les parasites présents dans ces fesses. Euh, des mesures également sur la, sur la prairie, dont je parlerai rapidement, donc, telles que la hauteur d'herbe et la biomasse disponible. Euh, et puis également des données concernant donc, la biodiversité, entre autres sur l'entomophone, le, euh, et également des relevés climatiques. Euh, nous avons voulu euh, faire en fait, euh, des, des observations euh, aux saisons du printemps-été-automne. Alors là, je ne parlerai pas de l'automne, parce que malheureusement, on a dû rentrer nos animaux avant, il n'y avait plus, plus d'herbe. Donc nous, pour cette année, nous n'avons pas ces données-là. Euh, mais en tous les cas, pour le printemps et l'été, euh, à chaque fois, ce que nous faisons, c'est que nous avons deux jours euh, d'observation pour chaque, euh, chaque saison. Et ces deux jours d'observation de, de, ne sont pas des jours complets, en fait on observe pendant des créneaux horaires de 2 heures euh, par jour sur chaque exploitation. Donc de 9h à 11h le matin, de 13h à 15h et de 17h à 19h. Donc au niveau des mesures comportementales, elles consistent, donc, ce sont des mesures individuelles. Euh, en fait, toutes les 5 minutes, on note ce que, fait, euh, ce que font les, les animaux. Euh, donc on note en fait leur posture, est-ce qu'ils sont debout, couchés, leurs activités, telles que mange, repos, rumine, et puis bon, d'autres activités, mais là qu'on a classé en tant qu'activités autres. Et euh, un point aussi important, c'est la position des animaux par rapport aux, aux arbres, euh, donc, qui, est, euh, qui se fait comme ça. Est-ce que les animaux euh, sont vraiment contre le tronc de, de l'arbre Est-ce qu'ils sont sous le houppier euh, S'ils si sont sous le houppier pied, est-ce qu'ils sont à l'ombre ou est-ce qu'ils sont au soleil euh, Et puis ensuite, euh, est-ce qu'ils sont aussi à l'ombre euh, d'arbres extérieurs à la, à la pâture euh, ou aussi dans les, dans les exploitations euh, privées euh, Certains avaient accès à une bergerie, donc est-ce qu'ils sont aussi à la, à la, à la bergerie Donc quelques données vraiment préliminaires parce que nous n'avons pas an tout analysé, loin de là. Euh, en ce qui concerne euh, des données plus zootechniques, donc sur les, les notes d'état corporel des, des brebis, alors, ça n'apparaît pas à l'écran, mais en fait, euh, cette période-là correspond à, à l'allaitement, c'est-à-dire que les, les brebis étaient avec leur, leur, leurs agneaux. et On se rend compte en fait qu'à la fin de, de l'allaitement, au moment du sevrage, euh, les brebis perdent en, en, en notes d'état corporel, mais ce qui a d'intéressant, c'est que donc, en bleu, c'est euh, la prairie où il n'y a qu'un seul arbre. Donc, sur cette parcelle-là, en fait, les brebis euh, reprennent euh, à, de, avec le temps. Alors que sur les parcelles, donc, celles qui sont notées A, et A, donc, qui ont des, des densités différentes d'arbres, ben, en fait ces brebis décrochent euh, et continuent un peu toujours à décrocher. Sachant que euh, les flèches euh, de couleur là, correspondent au moment où on a dû sortir les animaux des, de la prairie parce que justement il n'y avait plus à manger. Donc pour la, la, la prairie à plus forte densité, on a dû la sortir là. Donc après la, la nec correspond, enfin c'est biaisé puisqu'elle n'était plus sur la parcelle. Et pour euh, la prairie avec une densité moyenne d'arbres, en fait, on a dû les, les sortir au mois de, au mois de septembre. Par contre au niveau des, des agneaux, donc là ici vous avez le poids vif des agneaux euh, avant, le, avant le sevrage, là on quelles que soient les, les parcelles en fait on ne note pas de différence euh, concernant le, la prise de poids des, des jeunes, des agneaux. Euh, quelques données donc, sur, la, sur la prairie, où en fait on a fait des mesures de, de, de hauteur d'herbe. Euh, mesure de hauteur d'herbe, on le fait avec une. Cet outil-là, c'est une espèce de, de pied à coulisses, en fait. Hein. <coughs> Donc, où on le fait à différents points de la, de la parcelle. Donc, toujours les mêmes codes couleurs. Euh, en bleu, la, la parcelle où il n'y a qu'un seul arbre. Euh, en rouge, densité moyenne. En vert, euh, forte, de, forte densité. Euh, on note, en fait, que sur les, sur les parcelles euh, avec des, des arbres on a comme celle où il n'y a qu'un seul arbre, une augmentation en fait, de, la, de la hauteur d'herbe, mais après des chutes relativement conséquentes, et entre autres sur la parcelle avec le, la plus forte densité d'arbres, où le, la hauteur d'herbe bah, stagne et puis après, euh, après chute. En ce qui concerne la, la biomasse disponible, donc en fonction des, des différentes périodes, avec toujours le même code couleur, euh, on a toujours des écarts entre les, entre les prairies, selon la densité d'arbres. Densité euh, et puis, donc où on voit déjà au mois de, au mois de juillet, hein, sur la, la prairie avec une forte densité d'arbres, où, où la biomasse n'est pas, pas terrible. En ce qui concerne le comportement, la position et les activités des, des, des animaux, alors... Sans entrer dans, dans le détail du, du, du graphique, euh, ici vous avez, donc pour les différentes euh, périodes d'observation, euh, le temps passé en fait, euh, par les, les animaux, euh, en, en violet, euh, le temps passé à l'ombre, et en jaune, le temps passé au soleil, en fonction donc des, des, des parcelles. Alors Ce qui est intéressant sur ce, sur ce graphique, c'est qu'il montre quand même que les animaux, s'ils si ont le choix, ils passent du temps à l'ombre, et entre autres, euh, le... enfin, moi en tous les cas, ce qui, qui m'intéresse pas mal, euh, c'est ce, ce bâtonnet-là, parce que donc on est dans la parcelle où il n'y a qu'un seul arbre, <coughs> et on se rend compte que les animaux euh, passent, alors c'est pas tout à fait 50%, mais en tous les cas au moins 40% de leur temps sous cet arbre. À savoir en fait que sous cet arbre, euh, après, enfin, au bout de quelques temps, il n'y a plus un pet d'herbe, c'est tout nu. Cependant les animaux euh, font le choix quand même de rester euh, sous cet arbre-là. Et donc qu'est-ce qu'ils font en fait quand ils sont sous les, sous les arbres Ça reprend ce que disait le, le monsieur tout à l'heure. Euh, sous ces arbres-là, en fait, ce qu'ils font principalement comme, comme activité, euh, bah, c'est de ruminer, euh, ou alors des périodes de, de, de repos, bon, avec des disparités en fonction des, des, des jours, mais bon, ça il faudra qu'on le revoie dans, dans, dans nos analyses. Euh, pour l'activité mange, euh, là c'est vrai que c'est beaucoup plus réparti entre l'ombre et le soleil, euh, entre autres pour la parcelle là en bleu, donc celle qui ne contient qu'un seul arbre. C'est assez logique, vu que je vous ai dit que sous l'arbre c'était nu. Euh, pour manger, ils sont forcément obligés de passer, euh, de passer au soleil. Donc ça, c'était quelques résultats pour, euh, enfin, obtenus dans, dans, notre, euh, dans nos parcelles expérimentales. Euh, dans les parcelles d'exploitation privée, euh, ouf, on retrouve à peu près les mêmes, euh, les mêmes tendances. Donc à savoir ici, euh, si on s'intéresse au temps passé euh, par les animaux à l'ombre, il euh, faut regarder les, les proportions qui sont en, en vert. Donc, ils passent quand même pas mal de temps euh, à, à l'ombre. Là, ici, on est quasiment à, à, à 30%. Euh, là, c'est encore, euh, en, encore plus, plus important. Bon, là, ici, c'est un peu moins important, mais il faut savoir que dans ces exploitations-là, les animaux ont accès à la bergerie. Donc, est-ce qu'ils vont à la bergerie aussi pour, euh, pour chercher de l'ombre et au niveau aussi des, des activités, on retrouve grosso modo euh, les, les mêmes activités effectuées à l'ombre ou, ou au soleil. Euh, C'est-à-dire que, à savoir donc, que pour les activités rumines ou les activités au repos, donc rumines en, en, en bleu, euh, enfin en bleu foncé quand c'est à l'ombre. Euh, on voit ici que c'est principalement ce qu'ils font. Euh, pour la partie repos à l'ombre, c'est également ce qui, ce qui se passe. Avec ici toujours le témoin, c'est un peu moins important, mais en fait ils vont en bergerie. Et puis pour la partie alimentation, où là, bah oui en effet, ils, ils retournent au soleil pour, pour s'alimenter. Euh, une autre donnée aussi, c'est la réactivité aux insectes, ce que je disais tout à l'heure, les, les mouvements... Enfin, C'est partie d'observations de mouvements de pattes, de pieds, d'oreilles, etc. Et là, on se rend compte en fait euh, que sur les parcelles arborées, on a beaucoup plus d'expression de ce comportement-là, ce qui voudrait dire en fait que la présence d'arbres attire les, les insectes et que les animaux sont plus exposés aux insectes que, que sur des parcelles témoins sans, sans arbres. Donc voilà ce qui était un peu dans les données euh, préliminaires pour la partie, pour la partie comportement. Euh, dans, au niveau perspective, nous renouvelons en fait, cette année ces, ces observations, en espérant pouvoir euh, faire des observations à, à, à l'automne, euh, et puis également en, en augmentant en fait, nos durées d'observation, parce que deux jours par saison, ce n'est pas énorme, euh, qui plus est, des journées sont des journées de 6 heures, ce qui n'est pas énorme non plus. Donc on voudra arriver un petit peu à automatiser ces observations, en, entre autres en équipant nos animaux avec des, des podomètres, des, des GPS, pour pouvoir avoir des, des plages plus, plus, plus importantes. Voilà, Je vous remercie.